Voilà, je vous en avais parlé quand j'avais présenté la boîte Wing of War que j'allais commander à côté euh, des avions pour vous montrer de quoi il retournait parce que comme moi, vous devez vous poser des questions sur le jeu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tout le monde connaît Wing of War, mais je pense que comme moi, vous pouvez être indécis à vous demander est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des avions ou pas. Donc là, je vous propose un petit unbox où on va s'ouvrir un B109 Messerschmitt pour voir vraiment de quoi il retourne. Allez, c'est parti. Ok, donc bon, bah comme je m'y étais engagé euh, lors de la présentation du jeu Wing of War ou Wing of Glory, hein, c'est son, son nouveau nom, euh, je me suis attaché donc à, à acquérir deux avions en trois dimensions, euh, puisque lorsque j'avais présenté le jeu, vous avez montré qu'on pouvait jouer directement avec ce qui était dans la boîte et que dans la boîte il n'y avait pas en fait d'avions en 3D, il y avait des avions sous format carte donc je me suis attaché à acquérir euh, deux avions euh, bon alors en l'occurrence j'ai pris plutôt le combat de la, la, la, la grande bretagne hein. euh, j'aurais préféré prendre prendre euh, le combat pacifique mais j'ai pas trouvé en fait euh, d'avions américains qui me plaisait notamment de curtis donc faites attention wing of glory ça commence un petit peu à disparaître Bon, euh, moi, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, quelle pouvait être la facture, en fait, en fait, de ces boîtes. Donc, on va, je vais ouvrir, je vais ouvrir celle-ci, là, hein, le, le, Messerschmitt B109, puisque, bah, il est quand même, il est quand même assez mythique. Alors, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on découvre dans cette, dans cette boîte lorsqu'on l'ouvre? Alors, déjà, il y a un petit package, euh, qui est, euh, il y a du moulage thermique hein, qui permet de protéger, de protéger la figurine. Alors, on, on va être très très très proche euh, d'une proposition X-wing, hein, ou plutôt la proposition X-wing est très très proche euh, de, de, de Wing of War, enfin, Wing of Glory, puisque c'est quand même eux qui ont initié le, initié le, le, le, le système. Alors, à l'intérieur, on va retrouver donc le socle. Hein, D'accord Je vais pousser ça. On va enlever ça. Voilà, donc à l'intérieur on va retrouver, on va retrouver le socle. Socle qui, alors première découverte, hein, euh, contient déjà euh, en, en, en pré-impression ici l'intégralité en fait des valeurs de l'avion. Alors moi je pensais que euh, comme dans X-Wing, euh, ce qu'on allait faire c'était clipper la carte en dessous, mais en l'occurrence il n'en est rien, euh, l'avion, euh, en fait la, la, la carte est déjà, est déjà pré préimprimée. Donc si vous avez, alors ça c'est le petit novel, parce que si vous avez un Messer Schmidt euh, qui n'a pas tout à fait les caractéristiques de votre socle, ben, il faudra y jouer en vous y référant euh, uniquement sur la carte et pas sur le socle puisque vous pouvez pas modifier en fait la proposition du socle. Euh, très très très bonne facture quand même hein, ce socle. Après je pense que à part les capacités de tir, il y a peu de choses qui devraient euh, qui devraient changer, notamment euh, les capacités d'arc de tir et de déplacement dont je vous rappelle qu'elles sont associées euh, qu'elles sont associées ici. Alors bien sûr avec on va retrouver un blist euh, de cartes hein, on va l'ouvrir je vais l'ouvrir voilà donc dans ce blist de cartes qu'est ce qu'on va euh, qu'est ce qu'on va retrouver notamment bah c'est euh, la carte de l'avion d'accord donc là pour l'instant il n'y a pas d'erreur ça correspond euh, précisément à ce qu'il y a, euh, à ce qu'il y a de proposé sur euh, sur le socle également. Ensuite, on va trouver euh, ici euh, les cartes, toutes les cartes euh, de déplacement. Hein, donc ça, ben euh, je l'ai expliqué. Hein, je vous je vous renvoie en fait à, à la vidéo euh, sur le jeu. Ce sont les cartes en fait que vous devez programmer. Je vous rappelle que euh, dans Wing of Glory, vous programmez deux mouvements à l'avance, hein, contrairement à X vous n'en programmé qu'un seul. Et bien là, vous avez en fait votre paquet de cartes qui est en fait celui euh, du euh, du B euh, du B 109 hein, et qui euh, et qui en fait euh, euh, se qualifie avec euh, avec la valeur B qui est ici euh, qui est également la valeur que vous retrouvez sur la carte. Donc en fait, vous savez que vous devez faire appel à des mouvements exclusivement B lorsque vous avez un avion dont le mouvement est B. Euh, si vous avez une autre lettre ici, ben, il faudra prendre un autre paquet de cartes. Donc pas d'inquiétude si vous perdez euh, L'association entre l'avion et les cartes, vous pourrez réassocier l'avion par par cet intermédiaire. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve également euh, On trouve ici en fait des euh, des petites cartes d'amélioration, hein, euh, des capacités de sniper, euh, de limitation euh, d'armure, euh, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'on va récupérer une petite plaquette ici de décalco. En fait, le Messerschmitt tel qu'il est présenté ici, c'est dans une version classique de base. Alors, il y a quand même hein, les, les, les flocages allemands de, de la Luftwaffe, mais vous pouvez, là, vous pouvez éventuellement vous orienter vers une version plus particulière. Les informations, elles, sont contenues en fait dans un petit livret ici. Donc vous avez la possibilité de faire cette version-là ou de faire cette autre version-là. Donc voilà, il y a plusieurs versions qui vous sont qui vous sont proposées. Et si vous êtes très très très attaché en fait à l'historique de la chose, eh ben vous allez vouloir vraiment coller, coller à la réalité et donc avoir les vrais flocages sur, sur votre avion. On sait que les personnes qui apprécient tout particulièrement ce genre de jeu sont très attachées à la valeur historique. On va euh, se diriger vers l'avion. Donc bon, je ne vais pas enlever les deux petites barrettes là. C'est exactement les mêmes que, que ce que vous pouvez trouver sur X-wing. Hein, c'est des tiges transparentes. Alors l'avion, moi je le trouve absolument superbe. On va le, on va aller le regarder. On va aller le regarder ici euh, sur la sur la macro ensemble. Euh, moi l'avion, je le trouve vraiment vraiment sympa. Déjà ce qu'on peut noter euh, sur cet avion, c'est qu'il a les hélices. Donc ça c'est euh, à faire attention, hein, c'est fragile. Alors le pas d'hélice ne tourne pas, mais euh, il a ses hélices qui sont présentes. Euh, la dernière version de jeu d'avion qui va sortir là euh, au moment où je fais la vidéo, c'est euh, Red Blood Sky. Les avions n'ont pas d'hélice. Bon alors normalement euh, quand l'avion est en condition, l'hélice tourne et on ne la voit pas. C'est ça l'idée et puis surtout ben, ça fait une fragilité en moins. Et bien là dans euh, Wing of Glory, vous avez quand même l'hélice qui est présente. On a une figurine qui, contrairement donc à, à ce, euh, ce Blue Sky, euh, Blue Sky est peinte. Donc là, on a un avion qui est pré-peint. C'est très très agréable. Si vous jouez à X-wing, euh, euh, vous, vous vous connaissez le, le, le style. Si vous jouez à, à, à Légion, vous êtes en train de perdre énormément de temps de jeu à peindre vos figurines. Voilà, euh, que ce soit dit. Eh bien là, euh, vous n'avez pas ce problème. Dès que vous déballez l'avion de la boîte, vous pouvez vous pouvez tout de suite y jouer. En dessous, présence de la petite bombe. Voilà, moi je trouve ça je trouve ça très notable, très appréciable. Voilà, vraiment un avion très détaillé. Le seul bémol que je présente, c'est euh, niveau du cockpit, je trouve que le verre du cockpit est pas de très très bonne qualité. Euh, le collage est un petit peu hasardeux et puis à l'intérieur ils ont ils ont intégré une espèce de, de tête de pilote puis en fait on n'a pas vraiment l'impression que c'est une tête de pilote, on a plus l'impression que c'est une tige en plastique qui est dedans. Ça ça rend pas euh, ça rend pas des masses. Après bon faut rester tout relatif, faut avoir le nez sur la figurine donc je sais pas si ça si ça a vraiment un, vraiment un intérêt. Voilà. Voilà pour ce, pour ce déballage très très rapide et très très simple, en fait, de, de, de Wing of Glory. Je, je voulais juste vous montrer. Voilà. Ce qu'il y a. En fait, dans une boîte de, de, de Wing of Glory, euh, parce que moi, je me suis déjà souvent posé la question, je me suis souvent demandé est-ce que ça vaut le coup d'acheter en fait ces petites figurines. Oui, je trouve que oui, sauf que ça vaut le coup. Euh, je trouve que voilà, je vais pas déballer le, le, le, le Spitfire. parce que de toute façon, on, on trouvera rien de plus, à moins qu'on me le demande dans les commentaires. Alors à ce moment-là, je, je, je ferai peut-être l'effort du déballage du Spitfire. mais j'imagine que c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà. On récapitule, l'avion euh, en 3D, euh, pré donc euh, de très très bonne facture je trouve. Le socle avec les valeurs déjà définies, ça c'est la petite surprise, je pensais qu'on allait mettre la carte sous le socle étant donné qu'il est transparent, mais il n'en est rien, donc si vous avez d'autres Messerschmitt avec d'autres caractéristiques, ben, il faudra faire attention à cette, à cette notion-là, et bien se référer à la carte et non plus au socle. Bien entendu une tige, un petit livret d'accompagnement qui vous permet de définir vos flocages. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo de unboxing du P109 de Wing of Glory vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et puis éventuellement de bah, vous lancer dans ce jeu qui est vraiment excellent. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face même si dans Wing of War, il n'y a pas de jeu. Bye bye